Matelot, vous avez tous la fousse, et oui, on le sait bien, elle est vieille, notre écume, mais il lui faut cinq femmes, son capitaine ni mousse, qu'elle ramène que la joue en colère. Alors les apatistes arrivent en Europe, certains par bateau et d'autres en avion, alors comment les Pour les problèmes de moteur, qui sont la grande voie et pour les d'avant, et tout cela nous, fait pas, nous, nous en fait pas peur. Nous sommes arrivés de nos rêves faisant chaque, chaque jour, jour un peu plus, un plus une réalité. réalité. Par Par dissident, ici, là, là, là, -là, là, -là. Thank you. Une, une ville sur l'estuaire de la Loire qui a un lourd passé euh, industriel avec beaucoup d'usines qui étaient présentes qui ont fait que beaucoup de personnes euh, italiennes puis polonaises sont venues habiter ici dans la commune et il y avait des contestations euh, il y a eu des grèves dans ces usines et le patron trouvait que la grève était trop longue et du coup il a envoyé une lettre aux femmes des ouvriers en grève pour leur dire Dites à vos maris d'aller bosser. Et les femmes ont été prises d'une colère et n'ont pas accepté. Elles sont venues dans les bureaux, ici. Elles sont montées voir le directeur et elles lui ont dit non. Nos maris ne retourneront pas travailler. L'argent qu'on veut, c'est pour pouvoir nous nourrir, nourrir les enfants, nous habiller et vivre donc, elles ont enfermé le patron dans son bureau. Elles ont jeté les clés et elles sont restées dans le bureau. Elles ont été donc arrêtées. Elles ont eu un procès. Elles ont été soutenues par la population et les autres ouvriers. Et elles ont gagné le procès. Et il y a eu des augmentations. Et les ouvriers sont retournés travailler. Et cette place s'appelle la place des douze femmes en colère. Le temps est arrivé, connaissons notre force, les femmes, des confinés. On a l'hile, la lucha signe,